Comme ça Exactement. Mince, je lance le direct. Hein. Désolé, mon Ma... doigt a glissé sur le bouton. Ça marche, bonjour. En même temps, il est 17h, donc je peux... Quand oh, tu veux. Bah, je lance. Ouais. Euh... Attends, pour deux personnes, Hop. Parfait. Alors, euh, bienvenue à tous et toutes pour ce nouveau webinaire de l'Instant Z, euh, ce soir sur la question de l'entrée, de la sortie des membres dans, dans nos organisations, comment, euh, comment gérer ces ce processus-là, et puis euh, celle aussi des conflits, euh, des conflits notamment interpersonnels. Euh, voilà, donc ce, ce webinaire vient s'inscrire dans... Euh, différents types de webinaires qu'on cherche à donner deux, une à deux fois par mois euh, et puis alors j'ai maintenant mon travail de regarder les dates des prochains webinaires euh, je vais ça tout de suite. Euh, donc on a un webinaire d'introduction à la gouvernance partagée le 23 mars donc ça c'est le prochain c'est particulièrement utile si, vous, si vous, vous connaissez déjà un petit peu justement les, les mécanismes de la gouvernance partagée et du modèle Z, c'est-à-dire la manière que nous avons de pratiquer la gouvernance partagée à l'instant Z et la manière que nous transmettons dans nos formations. C'est un bon moyen d'approfondir euh, un peu vos connaissances là-dessus et puis de ramener surtout des, des collègues, des amis qui ne connaissent pas du tout ce monde-là pour un premier, euh, des premières notions de base pour ensuite nourrir les discussions euh, entre vous. Et puis sinon, je crois qu'il y a un webinaire euh, sur la plateforme Open My Organization, donc qui est cet outil, euh, ce logiciel en ligne que développe David et qui permet de, de gérer votre organisation gouvernance partagée à travers le logiciel. Euh, et puis ça, il essaie de faire tous les mois, tous les deux mois euh, pour les personnes qui utilisent le logiciel et qui souhaitent euh, échanger sur les dernières nouveautés ou les problèmes qu'il y, qu y a pu avoir. Euh, et puis en termes de thématiques, je crois que le prochain, on n'a pas encore fixé cette date, euh, sera sur la question des domaines d'autorité, euh, notamment dans la, dans la répartition des rôles au sein de l'équipe, euh, comment se répartir l'autorité euh, voilà, voilà, voilà, et du coup, j'en dis pas beaucoup plus. Moi, je suis là, à dispo, à regarder le chat, comme d'habitude, euh, puis sur le côté technique. Euh, donc, n'hésitez pas à poser des questions, à interagir, et puis je jugerai si c'est nécessaire de couper Ivan tout de suite ou d'attendre un peu plus tard. Euh, Peut-être à préciser aussi, on publie, comme d'habitude, en live sur Facebook. Donc, sur Facebook, on voit juste le visage de la personne qui parle. Donc, moi, maintenant, puis David, euh, Yvan, pardon, tout à l'heure, donc si vous ne parlez pas, normalement vous n'apparaissez pas. Euh, voilà, voilà. Je crois que j'ai plus ou moins tout dit. Ah oui, et puis je vous partage tout de suite le lien vers la présentation euh, de ce soir, donc le PDF qu'a qu préparé Yvan, pour, pour que vous puissiez euh, y avoir accès. Voilà, euh, Yvan, je te passe la main. Merci Benjamin. Je te laisse peut-être couper ton micro parce que je crois que c'est lui qui fait un bruit de fond. Exact. Parfait. Voilà. Euh, bah, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire. Donc, euh, bah, comme, comme le présentait Benjamin, webinaire sur les entrées, sorties, régulation, exclusion. Euh, donc, c'est un webinaire focus, c'est-à-dire qu'il y, y a vraiment des sujets que des fois on n'a pas trop de temps d'aborder en formation, euh, dans les formations 20 heures, voire des fois en fait, on n'a pas le temps du tout. Euh, alors que pourtant, ça reste un des éléments quand même clés euh, qu'on a identifiés qui sont importants pour. Pour nous, c'est notre point de vue, mais c'est important de clarifier ça dans les organisations pour éviter d'avoir à le faire quand c'est trop tard et qu'on est devant des problématiques. Voilà, c est, c est, il y a pas mal d'éléments qui sont plus intéressants à poser en amont avant de se retrouver, se retrouver embêté. Donc, Le webinaire de ce soir, l'idée, c'est vraiment d'avoir une… Comme pour les autres webinaires, on a une partie qui est plutôt présentation. Donc là, je vais vous présenter certains, certaines notions… Euh, S'il y a des questions, vous pouvez les mettre dans le, le, le chat. Et puis, sinon, l'idée, c'est vraiment de prendre, de, si, si vos questions, elles peuvent attendre, de les noter. Et puis, on se prend un temps. Euh, après, les, les premières 45 minutes, après, on aura un temps où on ne publiera plus sur Facebook, euh, sur Facebook Live, et on pourra vraiment prendre un moment pour, pour discuter, partager vos réflexions, vos expériences, euh, tout ça. Euh... Donc l'intention pour, pour euh, ce webinaire, euh, pour moi, c'est vraiment de vous sensibiliser sur l'utilité de ces processus, entrée, sortie, régulation, exclusion, sur l'enjeu de les mettre en place assez tôt, et puis aussi de vous proposer euh, des, des processus qui pourraient vous servir soit tels quels, si ça vous convient, soit comme base de réflexion pour créer vos propres processus euh, d'entrée, sortie, régulation, exclusion. Euh, pour information, il y a pas mal de, de, de réflexions qui m'étaient venues sur, après la lecture du, du livre de Diana Leave euh, « Vivre autrement ». C'est un livre sur les, euh, qui, qui partage une trentaine d'années d'expérience sur les écolieux. Euh, et parmi les chapitres, il y a vraiment la notion de comment faire rentrer les personnes. Et puis, et puis un autre chapitre sur les, les, les tensions interpersonnelles. Donc, c'est des chapitres majeurs dans les, les vies des communautés. Donc euh, là, ils appellent ça éco-village, communauté. Euh, euh, voilà. et, par, et pareil, il y a plein de groupes qui, qui ont tendance à ne pas prévoir ça, ne pas cadrer ça en fait en amont et qui se retrouvent avec des grosses problématiques, alors qu'ils avaient posé un petit peu, même des, même des petites fondations dès le début, ça leur ça aurait permis de, de traverser ces conflits des fois sans, sans planter les projets. Parce que des fois, c'est vraiment les projets qui se retrouvent complètement à l'arrêt à cause du quoi du fait de ne pas avoir clarifié ces processus. Il y a un autre lien vers l'académieinstancez.org. C'est un endroit où vous pouvez trouver où vous trouverez entre autres le livret qui s'appelle l'intégrale des fiches pratiques. Et donc il y a passablement de documents que je vais vous présenter pendant cette pendant ce webinaire où vous retrouvez vous retrouvez ces documents plus des compléments dans le dans le livret intégral des fiches pratiques. Voilà. Peut-être que Benjamin, tu peux mettre le, le lien intégral des fiches pratiques dans le, dans le chat directement. Oui. Merci. Donc voilà, moi je m'appelle Yvan, euh, je, suis, je fais principalement de la formation mais aussi de la facilitation, euh, principalement autour des questions de gouvernance partagée, démocratie participative. Euh, je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est pratique de pleine conscience, donc euh, soit pleine conscience un petit peu euh, passive dans le sens... Euh, assise tranquille, mais aussi le, le fait de choisir ses actions en pleine conscience. Euh, J'ai des formations de coaching, de thérapeutique, de, de médiation, donc plutôt résolution de conflits. Donc voilà, mes activités principales à l'instant Z, elle tourne, elle beaucoup autour de ça. Et puis, je fais partie de l'équipe qui a écrit le, notre proposition modèle Z. Donc le modèle Z, c'est une, une proposition de gouvernance partagée. Euh, qu'on a, qu a écrite sur la base de, de, en s'inspirant de beaucoup de modèles d'organisation classiques comme sociocratie, holacratie, euh, dragon dreaming, gouvernance cellulaire, gouvernance organique, euh, le livre de Frédéric Laloux sur les, les organisations opales. Donc c'est un petit peu une, une, une synthèse de ce qu'on a, qu a trouvé dans ces différentes approches et d'essayer d'identifier quels seraient les, un petit peu des éléments clés qui, qui permettent de bien démarrer euh, un projet en gouvernance partagée. Et typiquement, ça c'est, alors pour peu que mon écran veuille bien faire le point, ça c'est une, une des cartes du modèle Z, donc si vous regardez surtout à droite, notre carte elle se présente sur cinq espaces différents, un espace sens avec tout ce qui est l'intention du projet, et une intention qui, qui est souvent, on ne vient pas requestionner toutes les, tous les ans, mais c'est plutôt quelque chose qui tient deux, trois, quatre, cinq ans, et de temps en temps qu'on qu réinterroge. Pour ceux qui connaissent le livre de Frédéric Laloux, ça revient à la, un petit peu la raison d'être évolutive. Mais pour nous, il n'y a pas que la raison d'être, il y a d'autres aspects. Euh, on a des espaces pour les rêves à court terme, pour tout ce qui est structurant avec les cercles, les rôles, les règles. On a un espace qui est plutôt pour quand on est dans l'action, avec le suivi de l'action. Et puis, un espace de célébration, qui est plutôt un espace de bilan. Euh, prendre du recul, euh, faire des prises de conscience, donner de la reconnaissance. Et en fait, dans ce cadran-là, euh, dans ce cadran-là, on a des éléments, donc c'est le cadran qui est en haut à gauche, on a des éléments comme le cadre relationnel, les processus d'entrée-sortie, de régulation et d'exclusion. Donc, ils sont dans ce cadran parce que ce, ce cadran célébration, c'en est un aussi où on prend soin de la relation. Donc, il est beaucoup en lien avec la relation, les membres. Qu'est-ce qui permet qu'entre membres, ben, le cadre relationnel, comment, comment on communique entre membres Est-ce qu'il y a des règles qu'on se donne est-ce qu'on a besoin de protection, de permission, et ainsi de suite Donc, un, un certain nombre d'éléments qui font que, a priori, les relations vont se passer bien, au-delà du fait de, de clarifier la raison d'être, les priorités, la structure et, et tout le reste. Voilà. Et ça, souvent, c'est des éléments sur lesquels on prend moins de temps en formation. Donc, c'est l'idée d'explorer de, ça aujourd'hui avec vous. Donc, moi, j'ai envie de vous poser une question en, que je veux bien, si vous voulez répondre, si, et quoi, si des personnes veulent bien mettre des éléments dans le, dans le chat euh, selon vous, en fait, c'est quoi l'idée qu -ce Qu'est-ce qu que ça permet Qu'est-ce qui permet ces processus, les processus d'entrée, les processus de sortie, de régulation et d'exclusion Qu'est-ce qui peut bien y avoir comme intérêt à clarifier ça Ça sert à quoi Du coup, je vais peut-être m'appliquer, à visualiser le chat. <rire> Attends. Le connu de chat ou aussi des interventions orales euh, Plutôt sur le chat, comme ça. Éviter des blocages de mode. Éviter quel type de blocage, par exemple Légitimer les personnes, Benoît. Alors Éviter les blocages dans la prise de décision des éléments de sortie. Ah, Maurizio qui arrive aussi. Être au clair et transparent avec nous-mêmes et les autres. Intégration, dire au revoir, se séparer, Jean-Luc. Faire en sorte que ça se passe bien, soin des gens à l'entrée et à la sortie, tant pour les personnes entrantes que sortantes que les autres. Ouais, merci David. À maintenir un rapport équitable entre les personnes. Alexis, clarifier les attentes, éviter les malentendus clarifier à l'avance les prises de pouvoir. Donc, merci. Donc effectivement, on peut trouver, on peut trouver énormément de, de raisons. Là, je vais vous présenter un petit peu certaines que je trouve qui sont... Euh, celles que je trouve qui sont un petit peu de, de, de base. <rire> voilà. Mais à savoir qu'on pourrait vraiment voir plein d'enjeux euh, sur les, les processus d'entrée-sortie. Donc en fait, nous, nous on sépare entrée-sortie et régulation-exclusion. Euh, bah, déjà, je m'explique un petit peu pourquoi on les sépare comme ça. Euh, c'est que pour nous, ce qui est entrée-sortie, c'est un petit peu quand les relations sont bonnes. Donc, comment on pourrait faire quand ça se passe bien Il y a des bonnes relations en entrée, il y a des bonnes relations en sortie. Donc, on n'est pas, dans, les, euh, on est pas dans, de la, dans de la régulation de tension de personne à personne ou, de, ou dans le côté euh, exclusion. Donc, les régulations et exclusions, c'est plutôt quand ça, quand, ça, quand ça se passe moins bien. Entrée-sortie, c'est voilà, la situation un peu à l'idéal. Comment ça pourrait se passer l'entrée à l'idéal ou la sortie à l'idéal donc, typiquement, l'intention, à quoi ça peut servir Ça peut permettre aux personnes de rejoindre et de quitter l'organisation dans des bonnes conditions, tant pour la personne qui rejoint ou qui quitte que pour le reste des membres de l'organisation. Et puis, un deuxième enjeu, ça peut être d'intégrer les personnes, des personnes qui sont compatibles avec la culture de l'organisation et ses membres, ce qui a le côté un petit peu des, voilà, de, de la raison d'être, des valeurs, des, des manières, de, des modes de fonctionnement des de la culture organisationnelle, mais il y a aussi des fois des de, de affinités entre personnes et suivant ou entre une personne, et ben, si c'est au sein d'une équipe et que, et que ça ne matche pas, et ben, ça peut être l'occasion d'aller vérifier, de, de s'en rendre compte à ce moment-là. Donc, en fait, dans, le, dans, dans le, ce qu'on propose avec le modèle Z, il y a une, pour ceux qui connaissent, on propose une constitution, donc une constitution, c'est un ensemble de règles de règles du jeu qui permettent de se lancer en gouvernance partagée. Et dans ces règles du jeu, il y a un certain nombre d'éléments qui sont très, très, très, très définis de base. Alors après, vous pouvez les réécrire. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Hein. C'est vraiment une proposition, c'est des, des bases de règles du jeu que vous pouvez ajuster à votre convenance. Mais en l'occurrence, ce qui est processus d'entrée-sortie, ce qui est écrit dans la Constitution, c'est qu'il devrait être défini. Mais par contre, y a pas de, on n'a pas un processus tout fait qu'on vous dit Tiens, voilà, c'est celui-là qui est celui qu y le processus ultime. » Donc dans les livrets de fiches pratiques, vous trouvez la proposition que je vais vous présenter maintenant, mais ce n'est pas, ce pas celle que vous trouvez de manière constitutionnelle. C'est-à-dire que si elle vous plaît, vous pouvez l'adopter dans votre organisation si vous fonctionnez avec la, avec la constitution modèle Z. Et puis sinon, ben voilà, ça, peut, ça peut être juste une inspiration. Si ça vous va comme ça. Donc voilà, une fiche processus d'entrée, une des propositions, et euh, eh ben, ça peut être de, de quand les personnes contactent pour rejoindre l'organisation bah déjà qu'elles qu aient une personne de contact peut-être il y a peut-être un rôle inclusion, un rôle parrain ou des, des personnes qu'on sait qu'on peut contacter quand on est intéressé pour rejoindre l'organisation et puis d'avoir un premier contact avec, euh, avec un alors là on a mis accueil et par parrainage mais on peut l'appeler autrement, ça n'a pas tant d'importance et d'avoir un premier contact avec une personne qui va, qui va donner des infos sur l'organisation euh, potentiellement, potentiellement un livret d'accueil donc nous ce qu'on appelle livret d'accueil c'est euh, souvent des informations de base, il y a le nom de l'organisation il y a peut-être quelques contacts de, de personnes clés, il y a la raison d'être il y a sûrement des valeurs, des principes euh, des fois ça définit que l'organisation a, a un mode de gouvernance de type holacratie ou gouvernance cellulaire ou autre donc ça peut être des informations de ce type là mais qui souvent ne rentrent pas dans, le, dans trop, trop de détails non plus dans un premier temps donc, on pourrait donner aux, aux personnes qui sont intéressées des livrets d'accueil des plus euh, exhaustifs à des étapes un petit peu plus loin dans le processus d'entrée. De, donc, ça permet à, à la personne qui s'intéresse à, à rentrer dans l'organisation bah, de prendre conscience de la culture, des pratiques. Et l'idée avec le parrain, c'est qu'il se porte un petit peu garant de la personne durant le processus d'entrée. Euh, donc, il peut, être un, on, il peut être la personne vers qui on se tourne, le parrain euh, ou la marraine. Hein. Euh, pour, pour voir comment, comment, comment ça se passe, on en est où dans le processus, euh, et ainsi de suite. Donc voilà, premier point d'entrée, accueil par parrainage. Et puis, euh, le parrain, il va demander souvent aux membres de l'organisation est-ce que c'est okay, si est OK de recevoir une nouvelle personne Si c'est OK de recevoir une nouvelle personne sur l'étape suivante, c'est-à-dire une personne qui vient observer, et on ouvre l'étape, la deuxième étape. Donc la personne, elle vient, elle vient observer et souvent, c'est de venir voir comment se passent les réunions, par exemple. Euh, donc, là, typiquement, de venir une, deux, trois réunions en tant qu'observateur. Euh, donc, souvent, la, la, la personne, le parrain ou la marraine, fait un petit accueil en amont de la réunion pour expliquer un petit peu ben, comment ça se passe, comment se, se font les prises de parole ou des choses comme ça. Euh, après, pendant la réunion, c'est quasiment vraiment juste de l'observation, si ce n'est que la personne. Participe au tour d'ouverture, tour de clôture, pour ceux qui ont l'habitude d'avoir ces fonctionnements-là dans leur, dans leur réunion. Euh, et puis, voilà, ça peut durer une, deux, trois séances. Et puis, euh, en clôture, il y a souvent le, le, le, le rôle parrain-marraine qui peut prendre un temps d'échange à nouveau avec la personne qui est venue observer pour voir s'il y a des questions de compréhension de ce qui s'est joué pendant la rencontre, euh, histoire de, de, voilà, de voir si ça, si ça convient, ça parle, si. Euh, voilà, si ça, si ça génère des blocages ou quoi que ce soit. Donc, si la personne est venue deux, trois fois, l'étape suivante dans le processus, ça serait… Euh, quoi Si la personne, après avoir observé, elle est encore motivée à rentrer, parce que ça se pourrait qu'en fait, elle, une fois qu'elle a observé, elle se rend compte « mais non, mais ce n'est pas du tout ça, ça ne me plaît pas, donc a priori, euh, elle pourrait s'arrêter là. » Mais si elle est encore… Euh, si la personne est toute motivée, ben, ça peut être de, de, de prendre un temps pour échanger entre la personne et puis les membres de l'organisation sur les motivations. Donc, on passe à l'étape exploration des motivations. Ça peut être sur la base d'une lettre de motivation, ça peut être sur la base d'une rencontre. Euh, alors, une rencontre avec euh, des fois des questions qui sont, qui sont préécrites, vraiment un, un questionnaire type, mais des fois, c'est fait un petit peu de manière orale, comme ça, euh, de, tout simplement. Euh, et là, c'est un moment où vraiment on peut… Euh, Autant les membres peuvent poser des questions sur la personne, sur son expérience, sur sa motivation et tout ça. Et la personne peut aussi questionner les, les membres de l'organisation pour essayer de comprendre euh, soit comment ça fonctionne de manière structurelle, soit les motivations des uns des autres, ou, ou peu importe en fait. C'est vraiment des espaces ouverts euh, pour, euh, pour, pour faire un premier... Un, comment dire, un premier un, feeling d'interaction de, de, de comment ça marche est ce y a un, voilà est ce que ça est ce que ça a l'air de de, de de bien passer la communication entre les différents membres et ça c'est un endroit où dans le livre de diana en fait ils insistent beaucoup sur les écolieux cette étape là ils sont ils ont des questionnaires types qui sont assez pointus. donc pour ceux qui ont qui l'ont déjà lu ou qui vont lire le, le livre de diana euh, vous, vous verrez ils il poussent loin le, les questionnements des personnes et en fait elle met un enjeu de diana assez fort sur le fait de faire rentrer dans les, dans les projets d'écolieux des personnes qui ont une bonne maturité émotionnelle. Euh, assez souvent dans les projets d'écolieux, il, il y a plein de projets où les personnes voudraient accueillir tout le monde. Et c'est gentil, c est, c est, c est, ça se comprend tout à fait. Euh, sauf qu'apparemment, au niveau des, des expériences des écolieux, euh, les écolieux qui tournent, ils arrivent à accueillir une, deux, trois personnes qui, qui ont des profils plus compliqués, qui ont moins de stabilité émotionnelle, donc, il y a moyen d'en accueillir un certain nombre et en même temps, euh, pas trop. Quoi. <rire> Donc, d'être conscient un petit peu de, de ça, que, que c'est cool d'ouvrir et d'intégrer de, et des personnes qui ne sont pas toujours des, des personnes dans la performance, euh, les meilleurs des meilleurs et tout ça, mais, mais aussi d'être vigilant, d'avoir suffisamment de personnes qui fonctionnent bien par rapport à des, à des personnes où, justement, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, euh, de, voilà. Petit point, petit point de vigilance que j'ai trouvé dans le livre de Diana et que je trouve assez intéressant. Donc après les explorations des motivations, euh, il y a une étape de validation collective. Donc là en fait, euh, c'est une étape où le, les, les membres de l'organisation, après avoir échangé avec le, la personne qui souhaite euh, rejoindre, rentrer dans l'orga, et eh ben en fait ils vont échanger entre eux euh, pour vérifier si en fait euh, ils sont ok que la personne rentre dans l'organisation, à savoir qu que c'est une validation c'est une première validation euh, qui va valider uniquement la période d'exploration qui vient par la suite. Donc, la personne n'est pas encore membre euh, définitif, entre guillemets. Euh, C'est juste de valider, est-ce qu'on s'autorise à ouvrir une, une période qu'on va appeler d'exploration mutuelle Et cette décision collective, là, elle se fait sur la base d'une décision par consentement. Euh, J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent la décision par consentement. Et sinon, ben, c'est vraiment un des modes de décision collectif vraiment les plus classiques en gouvernance partagée. Il y a plusieurs modes de décision collective, mais celui-là, c'est voilà, celui qui est le plus souvent utilisé. Euh, si le groupe est OK sur la, validation, sur le, la période d'exploration mutuelle, après, on rentre sur cette période. Euh, nous, par exemple, cette, cette période, elle est souvent de six mois. Ça peut être six mois reconductible. D'autres vont choisir directement 12 mois d'autres vont choisir du trois mois reconductible. Donc voilà, à chacun de trouver un petit peu quelle est la période d'essai mutuel qui convient. Euh, et puis elle est vraiment, souvent, on, moi je voulais sortir de la logique de, de période d'essai, parce que souvent la période d'essai c'est pour, pour la personne qui rentre, et là c'est vraiment dans les deux sens en fait. Il y a la personne qui vient et, et en fait dans cette période ça va lui permettre de voir en fait si elle a envie de continuer ou pas. Et ça se trouve pendant cette période, ça ne lui plaît pas, et, euh, et ben, c'est exactement là pour pouvoir prendre conscience que ça me plaît ou ça ne me plaît pas donc autant pour la personne qui rejoint et pour les membres aussi de vérifier que ça, ça fonctionne bien qu entre, euh, que, que la personne qui veut rejoindre qu'elle qu a l'air d'être bien connectée par rapport à la raison d'être de l'organisation à ses valeurs, à ses principes et en même temps que ça match entre les personnes après euh, et ça c'est une question que, sur laquelle je n'ai pas forcément de réponse est-ce que ça doit matcher avec toutes les personnes ou est-ce que, est -ce que euh, est-ce que ça doit matcher avec suffisamment de personnes Donc ça, je sais pas. Moi, je n'ai pas, pas suffisamment d'expérience dans les organisations pour voir euh, qui, qui valide quand on arrive sur des, des, les fins de période d'exploration mutuelle, qui valide et selon quels critères. Donc ça, c'est des choses où il y a, besoin de, il y a encore besoin d'explorer pour moi. Mais en tout cas, à l'instant Z, une fois qu'on a fait la période, il y a des personnes qui ont fait la période d'exploration mutuelle, en, en fin de période, on fait un... On passe sur la validation collective et là souvent on prend un temps pour faire le bilan où la personne on a, une certaine, on a certains critères la personne s'auto-évalue sur un certain nombre de critères nous on donne du feedback aussi sur comment, comment nous on a perçu ces différents critères euh, suivant si les critères sont suffisamment cool et bien, a priori là, on, va, on va plutôt valider que la personne rentre dans l'organisation si c'est catastrophique, peut-être qu'en fait, la décision va être que euh, non, ça ne va pas être possible euh, et puis on va en rester là. Et puis, euh, ce qui se peut aussi, c'est qu'il y, y a certains critères qui sont un petit peu bas par rapport à d'autres et qu'en qu fait, on a envie de reconduire la période euh, d'exploration. C'est-à-dire, à ce stade-là, ce n'est pas suffisant pour qu'on se dise de, OK, go, euh, en fait, on est super compatible. Par contre, on a identifié un certain nombre d'éléments qui feraient une différence et l'idée, c'est de se redonner un rendez-vous euh, un peu plus tard pour euh, rechecker ça. Voilà. Donc, ça, c'est un des processus qui, a, qui, qui est plutôt le plus long sur le processus d'entrée. Euh, à, à nouveau, hein, quoi, je, moi, j'ai adoré dans le livre de Diana le, toute l'insistance qu'elle avait là-dessus. Euh, pour, pour les éco-villages, il disait que c'était un an un an d'exploration. De, donc c'est hyper long, ce qui fait que ça demande des aménagements, en l'occurrence souvent dans les écolieux, les personnes, il euh, y, y a des logements, en fait, euh, pendant un an, forcément, on, on a besoin d'être logé quelque part, donc comment c'est possible Les personnes souvent, elles versaient des fonds, et si elles ne sont pas acceptées après un an, en fait, tout leur est reversé complètement, sans, euh, comment dire, sans euh, pénalité financière, alors que des personnes qui, se, qui rentrent dans un processus d'entrée et qui après quittent de leur, de leur propre chef, là, il y avait des pénalités financières. C'est-à-dire que souvent, dans les écolieux, ils, ils observent que, le, que le, fait, le fait de faire rentrer des personnes, en fait, ça, leur, ça demande de l'énergie et ils ne veulent pas que les personnes elles rentrent à la légère. Euh, C'est-à-dire, voilà, je ne pars pas, ce n'est pas juste coucou, j'arrive, puis en fait, non, non, je repars. Ben oui, ben en fait, à un moment, si tu t'engages, tu t'engages il, il, il y a un engagement financier et il y a, des, il y a souvent des demandes d'engagement temporel aussi. Euh, combien d'heures tu dois passer pour la communauté ou des choses comme ça donc, il y a toute une négociation qui peut se faire pendant le, pendant le processus d'entrée. Oui, Benjamin, je vois que tu lèves le d'or. deux petites questions qui sont venues dans, dans le chat. Euh, la première, c'est un peu euh, dans le cas des associations avec des bénévoles. Donc, la manière dont je comprends la question de Jean-Luc, c'est en gros, tu as les membres de l'association, c'est… Une chose, tu as les bénévoles, c'est peut-être une autre chose. Et puis, tu as les membres du comité, c'est peut-être encore une troisième chose. Est-ce que tu traites ces différents types de publics différemment ou pas Ça, c'est la première question. Puis la deuxième question, c'est sur les critères que qu'on met en avant à l'instant Z. Sur les critères voilà. que nous, on met en avant pour l'entrée, le, pour c'est ça Il me semble bien, oui. OK. Euh, alors, tout, tout, tout, tout. Euh... Je dirais que là, le, ce processus-là, il fonctionne bien plutôt comme, euh, comment dire, quand on fait rentrer des nouveaux membres, alors que ça soit bénévole ou pas. Je dirais que ce n'est pas, pas, pas un processus qui ressemble, euh, qui correspond à ce qu'on ferait au niveau euh, salarié. Quoi, pour rentrer dans, dans une entreprise, je ne sais, je sais pas à quel point ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas de faire les choses comme ça. Euh, et entre autres, sur comment ça peut coller au cadre légal. Parce qu y a, suivant quel pays, en France ou en Suisse, ce n'est pas forcément les mêmes réglementations donc là, il y a peut-être des choses qui, qui ne collent pas et je ne connais pas assez au niveau juridique. Donc, c est, c est quand même, ça reste un processus qui fonctionne plutôt dans, le, euh, dans un univers associatif. Euh, pour des écolieux, après, différenciation entre bénévoles ou autres, moi, ça ne me, ça me, ça me fait pas forcément une grande différence. Euh, par exemple, nous, au sein de l'Instant Z, on a une... On a une association en Suisse, une association en France. Et quand on fait rentrer les, quand on fait rentrer les, les, les personnes, du coup, elles deviennent membres de l'association. Et on n'a pas de. Ouais, on a. Nos statuts sont un peu hybrides. On a, on a, on a des parties qui, on a des tâches qu'on fait qui sont en bénévole il y a des tâches où on est mandaté. Voilà, est un, ça, on a un fonctionnement un petit peu hybride. Euh, donc, je ne sais pas si c'est très représentatif de ce que font les autres. Mais un des critères d'entrée à l'instant Z, il y en a un, typiquement, on n'a aucun membre qui ne fait pas de la transmission et de l'accompagnement. Par exemple. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme critères sur les critères d'évaluation On a de l'observation sur le fait d'être proactif ou pas. Euh, on a des critères sur le fait d'avoir pris le temps de se connecter aux différents membres ou pas. Euh, Peut-être, peut Benjamin, est-ce que tu as, as le souvenir de la grille d'évaluation comme ça en tête euh... Pas forcément en tout cas, un enfin, souvenir, c'est surtout que pas, euh, c'est pas forcément lié à des, à des compétences, mais plus à la qualité relationnelle. Euh, donc, en gros, en, dans quel degré la collaboration passe bien avec les autres membres de l'organisation euh, Dans quel degré je sens que je colle aux valeurs de l'organisation euh, À quel degré je vais être proactif dans, dans mon travail voilà donc c'est des éléments en fait de plus l'ordre du comportement et de la relation que euh, l'équipe Vincenzel a identifié comme étant important pour, pour les, les membres qui, qui rejoignent c'est ça, et du coup ça rejoint des fois des, des, des comportements, des actions qui sont en lien avec, les. des fois avec les, quoi, la plupart du temps c'est en lien avec des valeurs il y a aussi le côté transparence, est-ce que est-ce que je documente les, les projets, les, les indicateurs, des, des tâches récurrentes Est-ce que je documente ça sur les, sur les différents… Ben non, on utilise un logiciel, on, entre autres. Voilà. Donc, ça, ça peut être ce genre de choses-là. Euh, J'espère que ça répond, Jean-Luc, sinon on pourrait y revenir sur la, sur la partie d'après. Je vais aller de l'avant. Donc, processus d'entrée qui, qui est assez long, processus de sortie assez court donc là, à nouveau, c'est un, un vœu pieux. Euh, moi, je n'ai pas d'expérience dans l'instant Z de, de personnes qui sont, euh, qui sont sorties comme ça. Euh, mais bon, l'idée générale, ce serait, si quelqu'un veut partir, bah, de prévenir, de dire, voilà, je, je prévois de, de quitter l'orga, idéalement avec, avec un petit peu de délai. <rire> euh, et puis, pendant la... Une fois, que une fois que la personne prévient, alors l'équipe ou le lien pilotage, pour ceux qui connaissent les systèmes de lien pilotage, les représentations et tout ça, euh, une fois que la personne a prévenu, de s'organiser pour faire la passation des rôles, euh, de transmettre peut-être des types de documents, des, de peut-être de formaliser des manières de faire qui, qui existaient mais qui n'étaient pas documentées jusque-là, donc de, de, de, euh, de laisser une chance à la personne qui passe après de, de se saisir de cette manière de faire les choses, s'il y a besoin et puis d'accompagner, de, de définir une période de, de sortie, et puis, et puis voilà, et puis la, la personne part. Donc l'idée, ça serait de, de, de trouver un terrain d'entente sur la manière de sortir. Voilà, ce qui peut être un vœu pieux, parce que ça se trouve, les personnes, quand elles sortent, eh ben, on peut s'apercevoir que ce n'est peut-être pas en bonne entente, ce qui fait qu'on va passer sur les autres processus, régulation et exclusion. <rire> euh, alors... Les intentions sur les, les processus régulation-exclusion, à nouveau, on pourra en trouver plein d'enjeux de, plein différents. Euh, pour moi, pour la, la régulation, il y a vraiment un côté de soutenir la qualité relationnelle en, en ouvrant des espaces pour traiter les tensions interpersonnelles. Donc, à nouveau, pour ceux qui connaissent la, la gouvernance partagée, ce qu'on appelle la gestion par tension, euh, donc, il y a différents types de tensions. Il y a des tensions opérationnelles, des tensions de réorganisation, des tensions peut-être sur des priorités, sur le sens il y a des moments, des tensions qui sont de personne à personne, C'est des, des tensions qu'on appelle interpersonnelles. Donc, c'est des choses qui seraient à résoudre. Euh, donc, souvent, il y a des émotions qui sont là-dedans, qui brassent, euh, des non-dits, des collections de teintes des trucs accumulés, euh, des choses qui n'ont peut-être pas été faites et qu'il n'y a, a pas trouvé de terrain d'entente et ainsi de suite. Donc, ça, ça peut être plein de sources, plein, plein de choses qui ont trouvé leur terreau dans le fonctionnement de l'organisation, qui n'ont pas réussi à être traitées autrement. Et de temps en temps, ça finit par dégénérer d'arriver sur des tensions de personne à personne, même si dans l'idéal, ben, la gouvernance partagée permet quand même d'éviter d'aller euh, trop souvent dans des endroits où c'est des tensions de personne à personne. Donc, ça peut être un premier enjeu. Et puis l'autre, ça peut être de se séparer des personnes qui auraient un, un comportement qui ne collerait pas. Alors là, j'ai mis conflictuel, mais euh, ça, ça, ça peut être d'autres raisons. Il y a des moments où on se rend compte que… Et ça, moi, j'ai trouvé vraiment impressionnant dans, dans plusieurs orgas que j'ai accompagnés. Une seule personne, comment ça peut mettre en vrac toute l'équipe et, et souvent, les, les, celles, les, celles où j'ai pu observer qu'il y avait, il y avait des, des éléments perturbateurs comme ça, ils n'avaient pas de processus de régulation et d'exclusion. Et en fait, bah, ils étaient bien empruntés de savoir, mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça Et, et, et en fait, de devoir, de devoir clarifier un processus de régulation ou d'exclusion quand il y a des conflits entre les personnes, il bah, euh, y a sûrement une des personnes qui va dire « Non, non, mais il ne me convient pas du tout votre processus, je ne suis pas du tout d'accord, je ne veux pas ça. » Alors que si on l'avait mis en amont, que c'était même une des conditions d'entrée, c'est-à-dire quand les personnes rentrent dans leur gars, d'être au clair que par exemple, s'il y a des conflits, on va passer par de la médiation ou des cercles restauratifs, que ça fait partie de la culture interne. Les personnes, soit elles acceptent d'y aller, soit, elles, soit elles, elles acceptent pas, et dans ce cas-là, elles ne rentrent pas dans l'organisation en moment. Donc, ça peut être des conditions d'entrée. Euh, de, de, comment dire ça, ça peut faire partie des, des informations qu'on donne aux, aux personnes quand elles rejoignent c'est de savoir, OK, bah, tu, tu vas rejoindre, les règles du jeu, c'est celle-là. Si, quand tu rentres, les règles du jeu, c'est ça. Pour sortir, les règles du jeu, c'est ça. Si ça dégénère, les règles du jeu, c'est ça. Si ça dégénère du, de trop, les règles du jeu de l'exclusion, c'est ça. Et a priori, tout le monde est au courant de, de comment c'est. Et on, est, voilà, on, est en, en, on partage ces règles en équivalence. Elles sont les mêmes pour tout le monde. Euh, du coup, concrètement, donc là, vous allez voir, c'est un petit peu moins processus. Euh, comment dire les, les autres process, je vous ai montré, il y a vraiment un côté un petit peu step by step. Ici, c'est un, un peu plus hybride. Donc l'idée, c'est que la première chose, s'il y avait des conflits entre personnes. <cười> Le premier élément, c'est de se rendre compte qu'il y a un conflit, la prise de conscience. Et, et ça, un indicateur euh, que, que j'aime bien, c'est que souvent, le conflit, en fait, les personnes s'endorment avec et se réveillent avec. Donc, si vous vous endormez, vous vous réveillez avec quelque chose, avec « ah ouais, mais lui, il a rien, bah, potentiellement, vous êtes peut-être en conflit avec la personne, vous ne vous êtes juste pas rendu compte que ça, ça avait déjà dégénéré jusque-là. Donc, Premier élément, ça serait bien que quelqu'un en prenne conscience. Ça se trouve, c'est une des parties prenantes. Euh, ça se trouve, c'est quelqu'un d'externe et qui peut interpeller en disant Tiens, mais c'est bizarre, en fait, tu as pesté là-dessus hier, tu pestes encore là-dessus aujourd'hui. J'ai bien l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas là euh, entre, en, entre, entre toi et l'autre. Première invitation, quand, euh, quand les personnes perçoivent un conflit, c'est de les inviter à aller essayer de le résoudre en direct. Alors, ce n'est pas habituel, ce n'est pas le plus facile. <rire> Mais c'est un bon exercice. Donc, si les personnes se sentent euh, l'énergie et elles sont invitées à la trouver, cette énergie, ben, ça serait d'aller euh, voir l'autre personne et puis de communiquer alors de, de manière assertive. Ce euh, n'est pas forcément le mot le plus connu, assertive. Euh, pour, pour nous, la définition d'assertivité, c'est prendre soin de ses propres besoins tout en prenant en, en, en, prenant en compte les besoins de l'autre. Donc, on peut retrouver ça dans, des, dans la communication non violente. Euh, ça peut même si des fois la communication non violente si les, quand les personnes ne savent pas trop l'utiliser elles peuvent. des fois on peut être très fort dans l'écoute et oublier de s'affirmer donc je ne dis pas que la communication violente c'est ça mais je, ce que je veux dire c'est qu'il y a des personnes qui ne comprennent, comprennent pas forcément cet élément alors que c'est important d'avoir des espaces pour écouter une partie prenante, de pouvoir écouter l'autre partie prenante, que chacun se sente entendu et une fois qu se, que chacun se sent entendu, ok sur cette base de... de, de de, de la reconnaissance de ce qu'ont vécu les uns et les autres, eh ben, qu'est-ce qu'on peut construire comme solution et, et vraiment de, de co-créer une issue à la situation euh, conflictuelle Donc ça, si les personnes arrivent à le faire en direct, entre elles directement, pouf, euh, elles trouvent une issue, voilà, c'est fait, super. Euh, Peut-être qu'elles ne se sentent pas l'énergie de, de faire ça, donc elles, on passe à l'étape suivante, on, va, on peut faire une résolution soutenue donc, d'avoir une tierce personne qui va accompagner l'expression des points de vue, des ressentis, euh, avec peut-être des reformulations pour vérifier quest -ce, est, qu est ce qui est compris par, un, par chaque personne. Et puis, d'accompagner aussi à trouver à nouveau une issue en, en co-construction. Donc là, ça peut être fait par des, par des méthodes de type médiation. Moi, j'étais formé en médiation professionnelle. Je sais qu'il y a des approches de médiation CNV. Il y a des formes de, aussi de... De résolution par, leur, par les systèmes restauratifs, les cercles restauratifs. Donc, il y a plusieurs manières de faire de la résolution soutenue. Et ça peut être euh, la personne qui facilite ce, ce, cette résolution, ça peut être une personne en interne ou en externe. Donc, on peut mandater des tierces personnes euh, qui, peut, qui suivent en quoi sont des professionnels, quoi des professionnels, en tout cas, des personnes expérimentées. Et c'est quelque chose qui peut vraiment être soutenant d'avoir des... Euh, d'avoir le contact d'une ou deux personnes pour, si ça dégénérait, en fait, euh, ou de, de, de savoir où on peut appeler pour avoir du soutien. Euh, donc, ça se trouve, quand on arrive à la résolution soutenue, on est passé avant par la, la tentative de résolution directe et des fois pas. Donc, des fois, les personnes ont essayé, mais elles n'ont pas réussi. Des fois, elles n'arrivent elles même pas à avoir le courage d'y aller toutes seules, de personne à personne. Donc, on passe directement à avoir quelqu'un qui donne un coup de pouce. Idéalement, euh, si on arrive à trouver une issue là-dedans, c'est super. Euh, chacun est apaisé, on a, le, on a une solution la plus gagnant-gagnant possible ou la moins perdant-perdant possible, c'est cool, ou c'est le moins pire. Euh, par contre, bah, ce qui devient plus délicat, c'est que si on ne trouve pas une résolution à cet endroit-là, mince <rire> euh, Alors Peut-être que, peut que des fois, en fait, on, on fait il y a une médiation, peut-être qu'il y en a une deuxième. Alors Il pourrait être défini dans le processus de régulation et d'exclusion. Combien de fois, en fait, est-ce qu'on est invité à passer plusieurs fois sur une, de la médiation ou, euh, ou pas euh, il y a, et, Oui il y, a aussi, pardon, il y a aussi la question de, est-ce que c'est toujours le même médiateur Est-ce que c'est une personne mmh. euh, interne, externe Oui, euh, ben, ça, c'est ce que je disais, c'est que ça peut être des personnes en interne ou en externe, ça va vraiment dépendre des structures. Et puis, est-ce que les personnes en interne, est-ce qu'on est qu reconnaît des compétences euh, Est-ce que des personnes se sentent capables d'accompagner ça et puis surtout, en fait, ce qui est important, c'est que les parties prenantes du conflit, les personnes qui sont en conflit, c'est primordial qu'elles puissent faire confiance à la personne qui accompagne le processus. Donc, si une des deux parties prenantes, ou plus, s'il y a plus de parties prenantes, s'il y, y a qui que ce soit qui a le doute que le, la personne qui fasse la médiation ou le cercle restauratif, que cette personne n'est pas légitime, il, il s'agit de trouver quelqu'un d'autre. C'est primordial de pouvoir faire confiance à cette personne, de, de tenir une posture la plus neutre possible, la plus impartiale possible, euh, ou multipartiale possible, parce que je sais qu'ils utilisent des fois ce terme dans les cercles restauratifs. Euh, voilà. Donc typiquement, par exemple, nous, à l'instant Z, on a plusieurs personnes qui pourraient faire euh, médiation en interne. Euh, mais ça se trouve, on peut se retrouver dans une situation où, euh, où on se rend compte que, bah, bah, que les personnes qui peuvent faire les médiations sont des personnes en conflit, donc on serait bien embêté, on a besoin d'une personne externe. Ou, ou alors qu'il y a une des parties prenantes qui, peut, qui, qui, qui, qui trouve que les, que les personnes en interne ne sont pas suffisamment neutres, donc on pourrait avoir besoin de mandater quelqu'un d'externe. Et, et s'il y a besoin, en fait, c'est écrit dans, notre, dans nos règles internes qu'on en fait, va, on va développer, développer le budget, pour accompagner cette résolution. Donc, en fait, c'est euh, l'organisation prendra en charge ce, cet accompagnement au niveau financier, ce que je veux dire. Voilà, donc si ça ne fonctionne pas, le côté médiation ou cercle restauratif, eh ben, potentiellement, il y a peut-être des personnes qui en ont marre et peut-être que quelqu'un va activer le processus d'exclusion. Donc, ça, a priori, euh, nous, dans le processus d'exclusion qu'on a, il n'est pas super, super, super bien écrit. Ce qui est écrit, c'est que c'est une personne qui le déclenche euh, et qui amène ça au niveau du cercle, euh, Alors, soit cercle d'ancrage, soit le cercle où la personne est la plus euh, impliquée. Et puis, il y, a une, il y a une décision qui va se prendre au consentement sur exclusion ou pas, en sachant que la personne présupposée à l'exclusion n'a pas de droit d'objection. Elle peut participer au processus, elle peut s'exprimer à différents endroits, mais elle n'aura pas de droit d'objection. Voilà. Pour l'instant, euh, je suis bien content de ne pas avoir eu en arriver là. <rire> Mais par contre, je suis bien content qu'on ait mis cette, euh, ce, ce fonctionnement en place. Euh, voilà. Si une fois, ça, ça devait dégénérer, et ça se trouve, ça serait, ça serait euh, ça se trouve mes collègues qui, vont, qui pourraient mettre en route le processus d'exclusion pour moi. Mais en fait, je sais, je sais que ces règles du jeu, elles sont là. Et, et qu'à un moment, si quelqu'un déborde, eh ben on, on est tous au courant qu'il que y a ça qui peut être activé. Alors, ça se trouve, ça sera activé, et puis quand on va rentrer sur le processus de décision par consentement, il euh, n'y aura pas exclusion, ça sera juste l'occasion de… Euh, comment dire, c'est un voyant, c'est la double alarme rouge, que la personne comprenne bien que là, c'est plus que limite, et puis peut-être ben voilà, qu'elle se dise « Ok, c'est bon, j'ai compris, je n'avais pas capté que c'était allé aussi loin, euh, je vais faire vraiment super gaffe, je m'engage, et ainsi de suite. » Donc, peut-être qu'il y a une prise de conscience et qu'il n'y aura pas exclusion le jour de de cette décision par consentement sur l'exclusion, et peut-être qu'il euh, qu est déjà trop tard que, et que, et que ça va aller comme ça. Ce qui se peut aussi, et, et j'ai déjà vu le cas dans une, dans une structure que j'accompagnais, euh, voilà, je, je, je, je la tiens en sous-confort, <rire> je vais laisser ça confidentiel, euh, le, le fait qu'il y a une exclusion, il y a une personne qui refusait de, de reconnaître le processus d'exclusion. Elle le trouvait illégitime. <rire> Donc là, bah est, ce qui était embêtant, c'est que la structure n'avait pas, pas posé ça par écrit. Donc, ça aurait été par écrit, les personnes auraient signé une charte ou c'était posé dessus, on aurait pu un petit peu recadrer là-dessus. Mais ça reste délicat parce que les, les règles de fonctionnement en gouvernance partagée ne sont pas forcément reconnues au niveau légal. Donc, euh, la, entre la gouvernance partagée et le reste du fonctionnement du monde juridique classique, bah des fois, il y a un petit peu des adaptations à faire. Voilà, si une personne ne veut pas jouer le jeu des règles internes, des règlements internes, euh, bah, ça se trouve, on est obligé d'arriver vers euh, de la gestion par le juridique, donc euh, avec des avocats, des, et ainsi de suite. Et là, c'est moins fun. Euh, bah, déjà, le processus d'exclusion, c'est moins fun. Et là, sur le juridique, on est vraiment, a priori, euh, bah, potentiellement, ça sera les membres de l'organisation qui vont, qui vont gagner, entre guillemets, c'est-à-dire que la personne. Euh, va être débouté et tout ça, mais en même temps, potentiellement, le juridique, souvent, ça pèse à tout le monde. Ce n'est pas, pas forcément la solution la plus satisfaisante, même quand on est le gagnant. <rire> voilà. Donc, ça, c'est un petit peu les, les, les grands principes. Pour ceux qui téléchargeront la, le, le fichier, le livret euh, intégral des fiches pratiques, vous verrez que toutes ces fiches, il y a un verso dans lequel vous trouvez des, des informations complémentaires. Je vous présente quelques petits éléments. Alors, je vois que le timing est pas mal tourné quand même. Je vais faire ça vite fait. Une, une approche qu'on présente rarement sur, euh, en formation. C'est une approche, où, de temps en temps, je fais des petits ateliers de formation complémentaires euh, sur une approche qui s'appelle ACT et, et qui peut servir dans la résolution de conflits. Euh, soit les... En fait, déjà, quand une personne détecte qu'il y a un conflit, elle peut commencer par utiliser cette matrice d'observation pour elle toute seule. Et en fait, il y a quatre, euh, quatre cadrans d'observation. Euh, par exemple, dans cette situation dans laquelle je suis en conflit, et bien dans le, la case en bas à gauche, je vais noter c'est quoi les sensations physiques que j'ai, c'est quoi les pensées que j'ai, c'est quoi les émotions que j'ai. Donc, je note ces choses-là en bas à gauche. Et puis après, en haut à gauche, je vais aller noter euh, qu'est-ce que je suis tenté de faire quand j'ai ces pensées, ces émotions, ces sensations. Donc, je note les comportements que j'aurais tendance à faire quand je ressens ça à l'intérieur de moi, ces trucs pas cool alors souvent les choses qu'on note en haut à gauche c'est des comportements de type lutte, fuite alors soit de la lutte et de la fuite en interne de soi-même soit de la lutte et de la fuite avec les autres c'est-à-dire que même plus je leur parle ou alors je gueule dessus Voilà. c'est souvent vraiment des comportements de type automatique qui essayent d'enlever l'inconfort, d'enlever le problème mais, mais c'est souvent des, des solutions court-termistes qui ne fonctionnent pas super mais, mais souvent, dans la plupart des humains que je connais ils ont les mêmes stratégies qui apparaissent dans leur système. Donc, moi, j'observe que ça m'apparaît souvent, ces solutions-là, que des fois, je les fais et des fois, j'en fais d'autres. Donc, à gauche, c'est plutôt en bas les inconforts et en haut les comportements de type. Euh, essayer d'enlever l'inconfort. Et à droite, en bas à droite, c'est dans cette situation, il y a des choses qui sont importantes pour vous. Il y a peut-être des personnes qui sont importantes pour vous. Il y a peut-être des valeurs qui sont importantes pour vous, des principes. Et donc, on note ces choses en bas à droite. Euh, et en fait dans une situation conflictuelle il y a systématiquement des personnes qui sont importantes et des valeurs et des principes qui sont importants euh, même si ce n'est pas la première chose qui nous vient, vient à la conscience mais en fait quand on prend le temps d'observer avec cette matrice a, a priori il y a toujours moyen de, le, de les clarifier et donc en bas à droite les choses importantes et les valeurs principes et en haut à droite on va chercher les comportements qu'est-ce que ferait l'idéal de moi-même dans une situation comme celle-là et ça serait quoi, même la plus petite action Parce que des fois, en fait, on pourrait se dire oh, l'idéal de moi-même, il resterait super zen, il parlerait d'un temps posé et tout ça, il serait. Oui, mais pour de vrai, est-ce qu'aujourd'hui, est qu j'ai les capacités d'arriver à faire ça Est-ce que je ne mets pas la barre un peu haut Donc, si je veux être gentil avec moi-même, et c'est une approche qui nous invite à être gentil avec moi-même, ben, dans la direction d'un super objectif qui serait euh, audacieux, ça serait quoi le plus petit premier pas qui irait déjà dans cette direction Voilà. Et souvent, ce que ça met en lumière, c'est que le fait de faire des actions en haut à droite, eh ben, ce n'est pas forcément facile. Mais par contre, c'est quelque chose qui est, qui, qui, qui est beaucoup plus valorisant à long terme. Alors que les actions en haut à gauche, c'est des actions qui sont pratiques, faciles à court terme, mais qui fonctionnent mal, qui fonctionnent mal à long terme. Voilà. Donc, ça, c'est l'approche de, la, de la matrice acte. Et en fait, c'est assez intéressant quand il y a des conflits. Donc, on peut le faire de soi à soi, mais on peut aussi le faire de soi à l'autre. C'est-à-dire que par exemple, moi je vois que j'ai une situation conflictuelle, j'observe un petit peu ce qui se joue avec, euh, en moi, je l'explique à l'autre, je, je présente ça à l'autre, et après je peux demander et toi, quand tu entends ça, en fait, ça fait comment Et la personne de l'autre côté, bah, elle peut faire ah ben moi, là ça me fait des sensations, ça me pique au bras, euh, j'ai le cœur qui s'emballe, je sens qu'il y a de la colère sur ça, euh, je suis tenté de te dire ta gueule, je suis tenté de dire ça, mais en même temps, ce qui est important, c'est que en tu fait, es important. Euh, J'ai envie d'avoir des bonnes relations avec toi. La collaboration, c'est important. Et l'idéal de moi-même, en fait, ben, euh, eh ben, euh, ben déjà, il, ben, il partirait prendre l'air un petit peu cinq minutes et il reviendrait vers toi pour en discuter tranquillement. Ok, Puis, on peut revenir à l'autre personne. Ok, Quand on entends ça, et toi, ça fait comment Et, et, et l'idée, c'est de réussir à sortir des schémas coincés. Donc, des schémas où, en fait, on, on est en bas à gauche, en haut à gauche. Il y a des choses qui ne me vont pas. Je fais des choses pour résoudre, mais ça ne marche pas bien. Donc, ça génère un nouveau blocage et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, ça peut être une approche qui peut servir pour, les, pour faire de la résolution de conflits, que ça soit euh, entre pairs ou, euh, ou même accompagné. Mince, téléphone <rire> Je vais laisser sonner, pas grave. Euh, dernier concept, euh, des choses qui me viennent de la médiation professionnelle. Il y avait une, une vision sur le conflit que j'aimais bien. <rire> C'était deux, euh, deux manières d'aborder, deux logiques pour aborder le conflit. Donc, assez souvent, dans nos cultures, le conflit est, est abordé dans la logique d'adversité, euh, la logique que l'autre est un adversaire. En tout cas, c'est ce que propose beaucoup le système juridique. Donc, l'autre n'est pas juste un autre, souvent, en fait, en… Euh, alors, je ne euh, sais plus comment on utilise les, le terme « les, les, les avocats », mais en fait, dans les documents officiels, souvent… Euh, il y, a des, il y a des termes comme, comme quoi l'autre est un adversaire. Point. Et ouais, c'est assez étonnant comme, comment il, ça fait partie. C'est vraiment une partie intégrée de leur vocabulaire. La, la partie adverse. La partie adverse. Voilà. Merci, merci. Voilà. Et, et, et moi, je me suis retrouvé des fois dans des situations où j'ai dû faire appel à des, à des juristes pour clôturer des, voilà, des, des, des, des situations relationnelles. Et en fait, euh, l'autre personne n'était pas du tout une, une partie adverse, c'était une autre personne et je n'étais pas du tout OK qu'on qu parle de, de partie adverse. Mais bon, c'est comme ça qu'il formalise les, les choses et assez souvent comme ça qu'il les pense. <rire> et donc, dans cette manière de penser, on, en, dans la logique d'adversité, eh ben, souvent les issues du conflit, c'est qu'il y en a un qui gagne, un gagnant, il y en a un qui perd, donc plutôt une situation avec quelqu'un qui domine, quelqu'un qui se résigne, euh, ou des personnes qui abandonnent, donc entre euh, euh, dominer, se résigner, on a un côté un petit peu, il euh, y a un combat, il y a un gagnant, un perdant, et dans l'abandon, la, c'est plutôt passif, il euh, y a quelqu'un qui fuit le conflit, en fait, on, ça, qui ne permet pas de le résoudre. En tout cas, ils ont ce point commun, ces trois issues au conflit, c'est que le conflit, il est, il est géré, il est tenu, on a, on a essayé d'en faire quelque chose, mais il n'est pas résolu, souvent les personnes, en fait, elles ont encore, elles ont souvent la charge émotionnelle qui est encore présente en eux. Donc c'est rare, rarement très satisfaisant. Après, ça peut bien fonctionner, ça se trouve, les personnes sont contentes, tant mieux. La, la deuxième logique, c'est la logique d'altérité, donc là qu'on va trouver beaucoup plus dans, les, dans la médiation professionnelle, dans la médiation CNV, les cercles, systèmes restauratifs et tout ça. Les issues, ça va être plutôt trois familles, euh, reprise, aménagement de la relation ou rupture consensuelle. Donc, la reprise, ça, ça se trouve, en fait, on discute les uns, quoi, les, on, les différentes parties prenantes discutent, euh, que ça soit soutenu ou pas. Puis, d'un moment, un, un moment en fait, c'est bon, on s'est entendu. il y avait juste besoin de poser les choses et hop, tout s'apaise et il n'y a rien besoin d'autre. Il y avait juste besoin qu'on qu ait un échange et que chacun se sente reconnu et, et cet apaisement suffit. Euh, ce qui peut se passer aussi, ça peut être la rupture consensuelle, c'est-à-dire qu'en chacun discute et puis on se rend compte, bon, bah. A priori, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord, et puis que la meilleure chose qu'on aurait à faire, bah, ça serait d'arrêter de, de se fréquenter. Donc, il y a séparation, mais ce n'est pas une séparation où une personne impose de la séparation à l'autre. C'est un choix mutuel de ne plus se fréquenter. Et, et c'est la solution qui est vraiment euh, la meilleure solution choisie par les deux parties prenantes, si c'est celle, celle qui est retenue. Et puis, troisième solution possible, l'aménagement de la relation. C'est assez souvent celle-là euh, que moi j'ai rencontrée quand j'ai fait des médiations. Et là, ça peut être très, très variable. Ça peut être de s'accorder sur une petite règle. Euh, par exemple, une politique du lavabo vide. Il arrive qu'il y ait des endroits dans des espaces de coworking ou des couples où il y a des problèmes avec le lavabo, avec des choses qui traînent dans le lavabo. Ben, Peut-être qu'à un moment, on se met une, se met une règle sur la, la règle du lavabo vide. Et puis, ça se trouve, c'est le truc qui va, qui, qui, qui va suffire. Je ne sais pas. Hein <rire> voilà. Une des idées, souvent, quand on trouve une, une issue au conflit en altérité, moi, j'aime bien donner un rendez-vous, de dire « Tiens, on se fait un checkpoint dans un mois ou dans trois mois ou dans six mois pour vérifier est-ce que la décision qui a été prise, en fait, elle convient bien, est-ce que ça fonctionne bien ?» euh, Et si elle fonctionne bien, ben c'est cool, on lâche. Si elle ne fonctionne pas bien, ben ça peut être l'occasion de venir réajuster, de réinterroger euh, ce qui avait été décidé. Voilà, donc ça, c'est des manières de penser les, les conflits. Et deuxième élément qui va, euh, qui va avec euh, ça, qui vient aussi de la médiation professionnelle, c'était euh, une différenciation entre une communication maladroite euh, ou communication plus à, plutôt assertive. Euh, donc, il y a deux acronymes. Il y a un acronyme qui s'appelle PIC, les P-I-C. Et, et ces, ces acronymes-là, en fait, c'est ces trois, trois manières de faire qui vont, qui vont euh, alimenter le conflit, qui vont attiser le conflit. Donc, le premier pour le P, c'est prêt d'intention. Quand j'imagine que l'autre, il fait exprès, « Ah, tu cherches à me manipuler, tu cherches à faire… Euh, » Là, tu es en train d'essayer de faire les trucs, de tirer les choses pour toi. Euh, voilà. Quelle que soit l'intention que je prête à l'autre, souvent, ça a tendance à énerver. Que ça, et même quand c'est une bonne intention, parce qu'on on peut faire un prêt d'intention sympa, « Ah, mais toi, de toute façon, tu essayes toujours d'arranger tout le monde. Euh, » Donc, ça peut avoir l'air cool et ça peut énerver quand même, même quand ça a l'air cool. Et parce que c'est une espèce de lecture de pensée et a priori, si vous voulez savoir quelle est l'intention de la personne, il s'agirait de demander. Ça serait un bon réflexe. Voilà. Et ça se trouve, vous avez eu une bonne intuition, peut-être, mais assez souvent, c'est quand même bien faux. <rire> voilà. Ça c'est pour le P. Le deuxième c'est le I. Interprétation et jugement. Euh, donc ça c'est tout ce qui est interprétation des faits. Donc par exemple, je rentre dans une pièce, je vois qu'il y a trois chaussettes par tête et une chemise. Et en fait, si j'étais factuel, je dirais il y a trois chaussettes et une chemise par terre. Si j'interprète, oh, c'est le bordel. <rire> et du coup, j'en profite pour mettre un jugement. Ah, mais t'es vraiment, t'es es, es vraiment euh, quoi, je, quoi Je sais pas, j'en ai pas là. Mais voilà, mais ça peut être des jugements de type bien, mal, juste, injuste, sain, malsain, et, et, et, et plein d'autres choses. Et, et ça, a priori, quand, quand on se prend un prêt dintention ou une interprétation et un jugement, eh ben, ça énerve. Et le troisième levier pour bien énerver les autres, le C de la contrainte, euh, quand on oblige les autres à, à quelque chose. Alors ça peut être obligé à faire, ça peut être obligé à ne pas faire, ça peut être obligé euh, en empêchant la résolution d'un conflit. Euh, par exemple, quelqu'un qui abandonne le terrain, il y a une situation conflictuelle, quelqu'un qui ne veut pas venir discuter, et ben, mince, en fait, on, on se retrouve... Euh, C'est bien embêtant, mais en fait, j'ai cette problématique et ça ne me laisse aucune chance d'en de, faire quelque chose. Donc voilà, souvent, je vous invite à observer dans vos vies, quand quelqu'un vous fait un prêt d'intention, une interprétation et un jugement, des contraintes, est-ce que ça vous énerve Et quand vous le faites aux autres, je vous invite à observer, est-ce que ça les énerve Moi, je trouve ça très mécanique. J'ai tendance à voir que ça marche à tous les coups. Les seules personnes que ça n'énerve pas, c'est souvent des personnes qui arrivent vraiment à avoir une, un super centrage, qui ont souvent, par exemple, abordé les accords Toltec. Ce que les autres disent n'est qu'une projection de leur propre réalité, ne pas prendre pour soi. Il s'agit d'avoir fait un petit cheminement personnel pour ne pas se faire alpaguer par ça. Parce que la plupart du temps, les pics, ça pique et vous pouvez le voir sur vraiment de manière physique, les personnes, il y, y, y a vraiment des réactions du corps. Donc l'idée, ça serait que vous ne communiquiez pas trop de pics et que vous communiquez plutôt en FRC. Donc il y a des faits réels, mesurables scientifiquement, avec des conséquences réelles, euh, explicables scientifiquement. Euh, trois chemises, quoi, deux, trois chaussettes, deux chemises, euh, la teinte, on pourrait la calculer avec un colorimètre et ainsi de suite. Et après, il y a le, le ressenti et les, les enjeux subjectifs. C'est-à-dire que bah, moi, quand je vois ces trois chaussettes et cette chemise, ben, euh, je me sens contrarié, euh, j'aurais besoin que ça soit propre, rangé. Et ça, c'est mon point de vue subjectif de la réalité du fait qu'il y a trois chaussettes et une chemise. Et c'est OK d'exprimer ça. Tout, on, est, on est libre, c'est normal d'avoir des, des vécus subjectifs de la réalité, mais c'est juste de bien différencier faits et conséquences réelles objective, ressentis et enjeux subjectifs individuels. Et puis une fois qu'on a partagé sur ces choses-là, eh ben, d'être dans la contribution ou la demande, euh, c'est-à-dire l'inverse de la contrainte, d'essayer de trouver une issue euh, ensemble, d'inviter à une issue, mais sans imposer, à savoir que pareil, c'est un piège dans lequel tombent pas mal de personnes euh, qui découvrent la CNV avec des demandes où, où il y a une demande qui est faite mais c'est une demande où la seule réponse c'est oui si vous faites une demande et que la seule réponse c'est oui, c'est une contrainte perdue <rire> voilà, donc a priori s'il y a demande, eh ben, ça, ça implique de laisser la personne dire euh, ok oui tu m'invites à ça mais non oui mais non, désolé voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui je pense que j'ai un petit peu dépassé mes 45 minutes euh, une fois n'est pas coutume <rire> Pour clôturer tout ça et avant qu'on prenne un temps d'échange, je vous rappelle, pour ceux qui ont envie d'explorer, le livre de Diana Alifriscans, « Vive autrement » sur les éco-villages, communautés, vous trouvez vraiment des super perles sur, les, sur tout ce qui est processus d'inclusion, sur la régulation, les conflits, elle parle pas mal sur la maturité émotionnelle. Vous retrouvez les fiches, les fiches pratiques qui étaient dans, le, dans les différentes diapos avec entre autres le texte qui est au verso, où il y a vraiment des compléments. Vous retrouvez ça sur academy.instanzed.org, le livret, l'intégrale des fiches pratiques. Et puis, et puis, et puis, euh, tac, tac, tac. On a des prochaines formations, donc des form euh, formations sur la gouvernance partagée, piloter une organisation agile. Donc il y a une formation qui commence demain, c'est ça, Benjamin oui, tout à fait. Et d'ailleurs, s'il y a une personne parmi vous qui se participer, euh, ce sera encore possible. C'est moi qui anime, donc euh, dites-le moi tout de suite, j'espère que je vous compte dans le, dans le lot. Mais oui, il y en a une demain pour les trois prochains jours, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Merci Benjamin. Donc, formation en ligne, c'est un Lost Minute. Et après, il y en aura une autre en ligne du 12 au 23 avril. Je crois que c'est un module de deux heures par jour pendant dix jours. Je crois que c'est celui-là. Euh... C'est ça, oui, oui. Voilà, et puis on a, il y aura une formation, alors normalement en présentiel, on va voir comment les, sont les conditions sanitaires à, à ce moment-là, mais du 9 au 11 avril au terroir à Présilly, donc c'est côté français, ça fait partie du, on est, on est sur le territoire du Grand Genève. Euh, et puis, je vous ai parlé de acte tout à l'heure, avec la matrice, et ça, je ferai une formation en ligne, donc c'est un module de, de 4 heures, le 16 mars, donc pilotage de soi, piloter sa vie et faire face aux obstacles. Donc, ce sera une, vraiment une session pour pratiquer, euh, pratiquer deux fois cette, euh, cette manière d'observer les choses euh, qui peut être utile soit de soi à soi, soit de soi dans les relations, soit pour accompagner des personnes aussi à essayer de comprendre où elles en sont et quelles sont les options qui se présentent à elles dans une situation comme ça. Euh, voilà, Donc, ça, ça peut vraiment être euh, un outil d'accompagnement. Voili, voilou, et ben Benjamin, je veux bien, si tu veux couper le… Ouais. Le webinaire, la diffusion sur Facebook plutôt et puis on